Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Voilà, je vais commencer ce direct pour m'adresser à nos frères guinéens, les blogueurs, tous ceux qui font des vidéos sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui m'ont envoyé une vidéo. Paraît qu'un Sénégalais a demandé aux guinéens, ils ne veulent pas des guinéens chez eux. Mais, je n'en veux pas à ce Sénégalais. Il n'est ni député, il n'est ni ministre, il n'est ni chef de quartier. Il ne représente rien pour le Sénégal. C'est un simple vulgaire qui dit ce qu'il pense. Mais, posez-vous la question, qu'est-ce qui lui a poussé à dire cela Donc, allez-y chercher ce qui a poussé le gars à dire cela. Voilà. Voilà. Le gars ne représente rien, donc cela ne regarde même pas les Guinéens. Le gars ne représente pas le Sénégal, il n'est pas à l'Assemblée, il n'est pas porte-parole du gouvernement, il n'est rien du tout. Donc arrêtez d'envenimer les choses. C'est vous qui lui donnez de l'importance. Vous allez faire, certains Guinéens vont manquer de, de, eh, ils vont manquer de respect aux Sénégalais. Vous avez vu en Afrique du Sud, comment ça s'est passé donc, euh, essayez, si vous ne pouvez pas calmer les choses, arrêtez franchement d'envenimer de, les choses. D'accord, où j'étais logé, je mangeais avec des familles sénégalais. On s'asseyait ensemble. Les femmes, les hommes, on mangeait ensemble. Je n'ai jamais été ségrégué là-bas. On ne m'a jamais dit, va chez toi. Beaucoup de Guinéens aujourd'hui, ils ont des boutiques là-bas. À cause des propos d'un individu, vous allez prendre ça. Si vous n'avez pas de sujet, mettre ça sur la toit, s'aimer la haine, vous ne pouvez pas calmer. Entrou Désolé, il y a eu un problème de connexion, mais likez, partagez, il faut liker la vidéo, voilà. Donc, euh, comme je le disais, moi j'étais à Dakar, j'ai fait six mois à Dakar. J'ai habité avec des Sénégalais. Manger ensemble, fait tout ensemble. Et on a beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui. Ils sont propriétaires de maisons là-bas. Ils ont des boutiques. Voilà. Ils ont des boutiques. Ils sont bien intégrés au Sénégal. Donc, ce n'est pas les propos d'un vulgaire. hein Vous avez vu, euh, en Tunisie, on parle de, de racisme, ainsi de suite. Mais c'est quand les élus du peuple parlent que là, ça donne à réfléchir. un vulgaire personne vient parler quand il a insulté les Guinéens. Vous-même, vous prenez ça, vous mettez partout, vous lui donnez de la voix. C'est-à-dire vous, vous poussez les autres à se radicaliser. Hein Non Arrêtez ça à un moment donné, quoi. Franchement, celle-ci, si vous n'avez pas de sujet. Déjà en Guinée, nous d'abord, en Guinée, on n'a pas fini de résoudre. Tantôt on dit à d'autres, ils sont libériens. Tantôt on dit à d'autres, ils sont burkinabés. Tantôt on dit à d'autres, ils sont eh, éthiopiens. Vous n'avez pas fini de résoudre ça. Vous avez une forte colonie au Sénégal. Au lieu d'ignorer le gars, vous êtes là aujourd'hui en train de mettre. Il y a d'autres même, ils le font par... Ça dit de façon communautaire. Mais arrêtez ça à un moment donné. Ça vous donne quoi Si vous ne pouvez pas calmer la situation, ça vous donne quoi Le gars n'est pas connu. C'est vous-même qui avez problème. Lui, il a dit pour lui, il a continué son chemin. C'est vous qui êtes en train de prendre ça. Oh, le Sénégalais, est-ce qu'il est ministre Il est député C'est un élu du Sénégal Non, quand même. Arrêtez un peu ces trucs-là. Franchement. Partagez la vidéo. Moi, je ne veux C'est pourquoi j'ai dit aux gens, je ne veux même pas parler. Parce que ça, c'est des futilités. quoi. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des sujets, mais il ne faut même pas commenter là-dessus. Maintenant, c'est la propagande de Alain Foka, Le journaliste de RFI que vous connaissez, Alain Foucault. Euh, je n'ai pas son droit. Je n'ai pas je n'ai pas le droit d'auteur. Je n'ai pas le droit d'auteur pour jouer la vidéo. Mais. Si vous avez le temps, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez voir. Je ne peux pas jouer le son, mais je vais vous faire des commentaires parce que j'ai tout suivi. C'est plus de 35 minutes. Vous allez comprendre. Alain Foucault, qui est en train de faire l'éloge des bandits du CNRD. Mais les points que lui, il a oublié, nous, nous allons lui rappeler. Alain Foucault. Voici le CNRD. Qui est arrivé, bon, il y a une vidéo ici, moi je vais vous faire écouter parce que ça j'ai le droit sur ça, je l'ai publié sur ma page, personne ne peut m'imposer le droit d'auteur sur ça, voilà, je vais vous faire écouter ça, personne ne va me faire droit voilà. guinéen en échange de droits miniers. Benny plaide non coupable. Les détails, Marina Daras. 64 ans, le costume saillant, Benny Steinmetz est arrivé tôt ce matin au tribunal correctionnel de Genève, accompagné de son avocat. Il conteste entièrement les conclusions du parquet Genevois et plaidera non coupable. L'affaire remonte à la fin des années 2000 dans la Guinée de l'ancien président Lansana-Comté, ce dernier avait cédé l'exploitation de la mine de Simandou, le plus grand gisement de minerais de fer au monde, à la société BSGR de Benny Steinmetz pour 170 millions de dollars. Il avait ensuite revendu 51% de la concession au Brésilien Valley pour 2,5 milliards de dollars, soit 15 fois plus cher. Une transaction qualifiée de « casse du siècle » par certains médias. Le parquet genevois accuse Benny Steinmetz d'avoir versé un pot de vin de 10 millions de dollars à l'épouse du président, Mamadi Touré, pour obtenir ce contrat. Celle-ci sera entendue comme témoin protégé depuis les États-Unis où elle vit. Sous un nouveau président, Alpha Condé, la Guinée avait finalement obtenu que Benny Steinmetz renonce au droit sur Simandou en échange de l'abandon des poursuites en Guinée. Mais cet arrangement n'a pas mis fin aux poursuites à l'international. L'audience doit durer une semaine, verdict dans deux semaines. Et si les condamnés, Benny Steinmetz risquent jusqu'à 10 ans de prison pour commenter ce procès ses conséquences. Anne Fishman de l'ONG Public Eye, merci d'être avec nous depuis Lausanne. Alors, tout d'abord, est-ce que le dossier vous paraît solide contre Benny Steinmetz Alors, euh, bonjour. Oui, effectivement, dans ce dossier, on a des procureurs expérimentés. pendant euh, pas ans Ils ont mené une enquête dont euh, la, docu la documentation est abondante. Pour vous dire, elle remplit, elle remplit 250 classeurs et elle a aussi requis une intense euh, coopération avec euh, diverses autorités étrangères. En plus, on a deux infractions qui ont été retenues, euh, celle de corruption d'agents publics étrangers, mais aussi de faux dans les titres, ce qui veut dire que vraisemblablement, l'accusation a de quoi reprocher aux prévenus d'avoir fabriqué de faux contrats et des fausses factures. Et euh, dernièrement... Euh, le procureur Yves Bertossa a confirmé aujourd'hui même que les témoignages et les données recueillies sont exploitables, ce que contestaient euh, les avocats de la défense, et c'est aussi très encourageant euh, pour la solidité de ce dossier. Alors pourquoi un procès en Suisse Alors effectivement. Pour la première fois, une affaire de corruption internationale sera jugée en Suisse et du fait de plusieurs liens. Tout d'abord, une partie importante de l'activité du groupe, dont la famille de Benny Steinmetz est propriétaire, était conduite à l'époque depuis Genève. Et Benny Steinmetz y était également euh, domicilié. Euh, par ailleurs, les sommes qui ont été versées euh, à titre de pot de vin selon l'acte d'accusation, euh, une partie de cette somme des 10 millions... Aurait à transiter par des comptes en Suisse. Et enfin, afin de masquer ces schémas euh, présumés corruptifs, il y a eu un recours à des montages opaques qui ont été orchestrés également euh, depuis Genève. Alors, au cœur de ce type d'affaires, il, il y a bien sûr un manque à gagner pour l'État guinéen, donc pour le peuple guinéen. Est-ce que c'est est emblématique de cette fameuse malédiction des ressources naturelles oui, oui, tout à fait. Là, on parle de ciment donc des gisements de minerais de fer, mais la Guinée est aussi un des premiers producteurs mondiaux de, de bauxite, euh, également d'or et, et de diamants. Et finalement, sa population est une des plus pauvres du monde. Euh, la Guinée demeure au bas du classement euh, de l'indice de développement humain. Et les pots de vin présumés de 10 millions de dollars sont colossaux dans un pays où les dépenses de santé par habitant et par an sont de 26 dollars. Donc, au regard des profits réalisés par le groupe euh, BCGR dans cette opération, alors le fossé illustre encore davantage le paradoxe qui est complètement destructeur pour la population de la malédiction des ressources naturelles, puisque la population ne profite pas du tout des profits gigantesques réalisés de, dans ce type de, de montage. merci beaucoup. Bon, comme je vous l'ai dit, moi je n'ai pas le droit d'auteur de Alain foca sur sa chaîne YouTube mais ceux qui ont le temps, vous pouvez aller regarder. Parce que quand je vais jouer, ils vont bloquer ma vidéo. Mais ça, c'est sur ma page. Mais ce que je tiens à dire à Alain Foucault. Qui nous disent ces deux voyages sur Conakry, Qui les a financés Alain Foucault qui parle aujourd'hui. Allez-y écouter. Mais c'est incroyable. D'abord, Simandou, avant l'arrivée du présent, Alpha Condé s'était déjà vendu. On vous a expliqué lui-même au départ, il a expliqué mais pour essayer de faire l'éloge, que ce que Mamadou Doumbouya a, a, qu qu a, qu qu a reçu à faire en un temps record qu'est-ce qu'il a reçu à faire à l'Infocard qu'est-ce qu'il a reçu à faire en un temps record expliquez ça aux Guinéens. non, ils ont délapidé ils ont fait ça, ceci, cela le président Fakonde il pouvait fermer les yeux là-dessus avec les menaces de Bernie Steinmet que s'il si partait au procès qui n'allait pas faire six mois au pouvoir. Ce même Bernie Steinmet, ses associés-là, ils sont avec les Doumbouya aujourd'hui. Tout ceci rentre aujourd'hui en Guinée. Les gens de Bernie Steinmet rentrent au palais aujourd'hui. Et pourtant, le président Fakonde a retiré Bernie dans l'affaire de Simandou. Mais le monsieur s'assoit, il raconte de n'importe quoi. Il n'y a pas de débat ouvert. Ceux qui étaient là auparavant, on prend le ministre Magasuba, il vient s'asseoir. Oui, maman dit, il m'a appelé euh, la nuit, il dit, je ne sais même pas, il y a combien de quantités de minéraux qui sortent, vraiment je n'arrive pas à dormir. <rire> tu ne connais même pas le pays, toi tu prends le pays. Tu n'as pas de programme, toi tu veux prendre le pays. Tu n'as pas de vision, comment tu vas dormir Magasuba c'est lui-même qui dit, allez-y regardez, écoutez la vidéo. Il dit, Jumbuya lui a appelé au beau milieu de la nuit, il n'arrive pas à dormir. Vous pensez que c'était de, de la mamaya Ce que le président Fakonde est en train de faire Hein Mais Alain Foucault ne parle pas de, du coup d'état des morts à Conakry. Et jusqu'à présent, non, on ne parle pas de ça. Il ne parle jamais de ça. On nous dit, oui, la Guinée ne bénéficie pas. La bauxite que nous avions là, pour transformer cela, il faut quoi Des usines. Et ces usines, Marche avec quoi L'électricité. Qui a donné l'électricité Combien de mégawatts Non, on piétine les bienfaits du pré président Fakonde. Qu'à l'État soit petit, on oublie ça. On est là, Simandou, quelque chose qu'on n'a même pas exploité. Le président Fakonde n'a même pas exploité. On est là, on vient, on raconte de n'importe quoi pour intoxiquer la population. Voilà, Mamadi Dumbuya, il est arrivé. Ce qu'il a réussi à faire, il a fait quoi il a fait quoi, Alain Foucault Parce que quand il parle, il ne termine jamais. Il ne termine jamais. Mais on comprend, c'est la deuxième fois. Il vient, on loue des hélicoptères pour lui, il est logé, même ses voyages ne pas annoncé, ils le font de façon clandestinement. et après, il se retourne, il commence à faire la propagande. Alain, Alain Foucault, vous ne connaissez pas mieux la Guinée que nous les Guinéens. Vous ne connaissez pas mieux. Est-ce qu'on peut parler de contrat Vous dites que Doumbouya a signé de... sans l'Assemblée, sans les élus du peuple. Vous trouvez ça normal Et vous parlez de contrat opaque pour les autres. Mais le bandit qui est là, là. Dites-nous, quelle est l'Assemblée qui a signé ou validé ces contrats Mais il vient, il s'assoit, il raconte de n'importe quoi. Où est l'Assemblée nationale Est-ce qu'en temps de transition, on a besoin de signer des contrats miniers mais à un moment donné, arrêtez la propagande. Alain Foucault, arrêtez la propagande. Si vous avez pris des pots de vin, taisez-vous. Parce que vous n'allez pas vous lever. Vous n'allez pas vous lever, venir en Guinée, si Mamadou Doumbouya ne paye pas vos frais. Vous n'allez pas venir en Guinée, prendre l'avion, aller vers Simandou avec vos propres frais. C'est faux. Vous le saviez bel et bien. Vous n'allez pas abandonner, quitter en France, venir. À Conakry, prendre l'avion, aller, vous avez l'accès facile, dans les bureaux, en face en face. Mamadi m'a dit ça. Vous-même, vous saviez que Mamadi, c'est un tonneau vide. Alain Foucault, vous saviez que Mamadi n'a même pas le niveau. Il ne sait rien du tout. Taisez-vous. Et aujourd'hui, il n'a pris que des experts français. Il n'a pris que des experts français aujourd'hui. Tout ce qui est contrat à minier en Guinée aujourd'hui, c'est des Français qui doivent valider, signer. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça mais arrêtez un peu. Arrêtez. Ce contrat était déjà vendu avant l'arrivée du président Fakonde. Ils sont allés en procès. Ils ont condamné Bernice Taimet. Vous ne dites pas merci. Non, c'est le bandit qui vient aujourd'hui. C'est ce narco qui vient aujourd'hui. Il n'y a pas d'assemblée. Et les amis de Bernice Taimet aujourd'hui, tous nos palais, vous ne parlez pas de ça. Comme on m'a dit, Dumbuya, il est venu, au lieu de deux chemins de fer, oui, ils ont eh, eh, fusionné les efforts. Mais vous ne parlez jamais de 15 milliards. Oui. Grâce, ils sont allés où C'est en France Les investissements là, c'est en France Ce n'est pas encore les mêmes Chinois. Ou bien c'est la France qui a donné 15 milliards pour le développement en Guinée. Ce n'est pas encore les Chinois. Et c'est parce que l'ambassadeur de France était en train de dire aux politiciens qu'ils ont nourri le président Fakonde, ils ont hébergé le président Fakonde pendant plus de 35 ans, mais qu'il s'est tourné vers la Chine. Pourquoi Mamadi Doumbouya est parti vers la Chine Pourquoi vous n'avez pas parlé Pourquoi l'ambassadeur n'a pas parlé de ça Tout est sur la vidéo. Ils sont partis, c'est encore les mêmes Chinois. Nos routes aujourd'hui, il n'y avait pas de route, c'est les Chinois. Nos barrages, c'est les mêmes. Quand vous venez vous flanquer, raconter, faire diaboliser le président Fakonde, qu'on a Mamadi Dumbuya. Mais c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Attendez le maudit là, je vais le bloquer. avec la encore. Page là, il y en a un Donc, arrêtez un peu, arrêtez un peu vos conneries là. Mamadi doit partir, il n'est pas le lieu du peuple. Alain Foucault vous n'avez même pas honte d'appeler Mamadou Doumbouya co président. Qui l'a élu Qui l'a élu Alain Foucault Tu as pris pour ta faute et Tu as pris pour ta faute et Non mais arrêtez un peu la propagande à un moment donné. Il a créé combien d'emplois Est-ce qu'il est allé vers d'autres pays Ce n'est pas encore les mêmes Chinois Il est allé Ce n'est pas le même projet de 15 milliards Il a changé quoi que non, maman dit, eh, les rails, ils ont dit, on peut trans transporter les marchandises, les biens des gens. Le président Alpha Condé n'avait pas dit ça ici. Hein? Non, mais les gens sont. Vraiment, il y a tellement d'hypocrites dans cette ville-là. Dans les discours du président Alpha Condé, il n'avait pas dit ça ici. Même à Bijan, où il a dit coupons le cordon ombilical, le président Alpha Condé n'avait même pas parlé de ça. Même les bateaux qui transportaient, qui doivent transporter la boxe ou tout quoi. Ils ont dit, il ne faut pas que ces bateaux-là viennent, vides, ramènent des marchandises. Ils n'avaient pas dit ça à Bijan. Mais on vient, vous savez, le but, c'est de faire la propagande, prendre Mamadi Doumbouya, comme si, voilà, c'est un nationaliste, c'est un nanani nanana, quelqu'un qui est en train de donner aujourd'hui la Guinée aux Français. C'est-à-dire, l'armée française est en train d'installer, de s'installer aujourd'hui à Frocaria. Ils sont en train de, de faire des pistes aujourd'hui d'atterrissage. Ou même des officiers guinéens n'ont même pas accès à Frocaria aujourd'hui. Vous allez venir vous asseoir, un bandit, un criminel, comme Mamadi Doumbouya, qu'on est en train de faire ça. Mais arrêtez un peu pour vous la propagande, à Foucault. Vous ne pouvez pas mieux connaître la Guinée que nous, les Guinéens. Il n'y a pas de débat. Vous prenez un camp seulement, des bandits qui sont là. Ils ne sont pas des élus du peuple. On vous raconte des salades et vous vous mettez à parler de ça. Mais ils n'ont qu'à créer un débat réel entre les anciens, appeler des gens en France là-bas, l'ancien ministre des mines, certains membres du gouvernement, et vous appelez les nouveaux, vous faites un débat, et à partir de ce débat, là vous allez faire, vous allez dire aux gens maintenant, voici, ce qui était dans les dossiers. Mais des bandits viennent s'asseoir, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez reçu des pots de vin, c'est tout. Comment toi tu peux te lever pour venir en Guinée? Les avions que tu as déplacés. Hein? Il a déplacé. Ça fait deux fois qu'il vient. Deux fois. Toi, tu vas me dire, tu as pris l'argent où? Tu vas me dire, c'est RFI qui fait ça. Mais arrêtez un peu quand même. Si ce n'est pas de la propagande. Ceux-ci, là, ils se font passer Oui, ils sont Mais il faut parler de l'affaire de drogue. Depuis qu'ils sont venus. Mais il faut parler de l'affaire de drogue. Ils ont saisi trois tonnes de cocaïne. Mais Alain Foucault, il faut parler de l'affaire des trois tonnes de cocaïne. Ce qu'ils ont fait des trois tonnes de cocaïne. La Guinée est devenue aujourd'hui plaque tournante. Mais il faut parler de ça. Des avions, des petits avions quittent l'Amérique du Sud, descendent aujourd'hui en Guinée. Mais parler de ça. On est devenu nous parler d'un bandit, un poutiste qui n'est pas le lieu du peuple. Vous qui dites que vous êtes des journalistes, votre combat, c'est pour la démocratie. Un bandit comme lui. Non mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu, il organise des élections qui foutent le camp. Au lieu de parler, oui, le président Fakonde, nanani, nanana. Pour transformer la bauxite, il faut l'électricité. Le président Fakonde passe ça fait combien d'années la Guinée est en train de faire la coopération avec la France Ils nous ont aidés dans quoi, Alain Foucault Ils ont fait quoi pour nous? Grâce au président Fakonde, on a qu'à l'état soit pété Almaria. Mais aujourd'hui, regardez, tous ces projets aujourd'hui sont au ralenti. Kaloum aujourd'hui. Non, On insultait le président Fakonde. Il a fait venir le bateau des Turcs. Mais aujourd'hui, le bateau est parti. Mais demandez les gens de Kaloum aujourd'hui. Ils vont vous dire ce qui se passe. Demandez l'interconnexion aujourd'hui. Parce qu'il y a des factures à payer. Il y a des entretiens à faire. La ligne doit être surveillée. Il y a des entretiens. Il y a des factures à payer à la Côte d'Ivoire. Il y a un désordre total. Mais demandez les gens en zéro -Corée. S'ils ont le courant comme au début. Demandez des quartiers aujourd'hui à Conakry. Le pays ne fait que régresser. Le pays n'avance pas. Vous êtes là à faire de la propagande. Dites-nous un secteur. Hein? Bon, regardez quelqu'un qui dit que Damaro, pourquoi tu es contre Dumbuya Et, et que, mama, je ne sais pas son nom, Djouldé Junior Diallo. Que, pourquoi je suis contre C'est la question que je suis en train de vous poser. Que poser. Maman dit, depuis qu'il est venu, il a créé combien d'emplois Vous allez dire, ah non, six mois, non, c'est très tôt. Les gens ont jugé le président Fakonde les 100 jours, les, les lancers à la là. Mais aujourd'hui, ça fait une année et demie. On dit non, ils sont là à assainir le fichier public, de la fonction publique. Plus de 14 000 presque maintenant, là, 14 000. Personnes ont été mis à la retraite Mais ils ont pris quand même de personnes Vous ne parlez pas de ça 14 000 dans, dans un pays comme la Guinée Un pays comme la Guinée 14 000 personnes 14 000 personnes Vous ne parlez pas de ça Depuis que le bandit est venu Et vous avez dit en 2021 début 2022 Que oui les prix des darés allaient baisser Mais montrez-moi un Ce qui a changé, montrez-moi Montrez-moi, les conditions de vie des Guinéens. qu'est-ce qui a changé? Parlons de la crise politique. Il a changé quoi? Aujourd'hui, les tous, tous, tous ces gens sont sur contrôle judiciaire. Quand ils parlent, oh non, autant d'Alpha Condé. Ben, c'est ce que vous dites. Alors, le changement c'était pour quoi alors? Votre changement c'était pour quoi? Le changement c'était pour quoi? Ah non, autant d'Alpha Condé, il y avait ça aussi. Mais le changement c'était quoi alors? Au moins, les autres, il y a eu les élections. Mais des bandits, des criminels qui prennent des armes. Venir tuer l'armée guinéenne. Je dis bien, l'armée guinéenne. Des criminels. Et là, on, a, on doit accepter. Il fait ce qu'il veut. Il change le gouvernement comme il veut. Aucun changement. Vous êtes là, quoi, pourquoi je suis contre Mamadi Qui a fait Mamadi de Mamadi Mon frère, ça ne va pas chez toi. Tu es croyant Djoudé, Diallo, tu es croyant, toi. Tu pries, tu as peur de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le président Fakonde qui a fait de Mamadi ou c'est Mamadi qui a fait du président Fakonde Tu as le kilo de dire pourquoi je suis contre Mamadi Moi, aussi j'ai les armes aujourd'hui, Mamadi ne dort pas au palais. Bill je rase le palais, Mamad 5. Et tu me dis pourquoi je suis contre Mamadi Tu as le kilo de dire ça C'est Mamadi qui a fait le président Fakonde Car c'est le président Fakonde qui a fait le bannu de quelqu'un. Ce vaurien, il était en Hollande. Un simple narco. Il a été dans la Légion pour avoir les papiers. Il a été viré de la Légion pour indiscipline, discipline. Mamadi, Nutete Idiamine, qui a trompé le président Fakonde avec le CV du bandit, il n'allait pas être où il est aujourd'hui. Le jeune qui avait eu le concours pour la France, il est en prison aujourd'hui. Le jeune Barry, Nobande, qu'ils ont accusé à Farana, qu'il avait l'arme, il a été dans un maquis, il a voulu tuer un jeune. Mais c'est lui qui avait eu le concours pour la France. Mais Idi Amin, il a falsifié. Donné à qui Donné à Mamadi. Vous ne parlez pas de ça. Vous venez moi me dire que non, non, non, pourquoi je suis contre le criminel, le bandit. Depuis qu'il est venu, il a fait quoi Depuis que ce bandit est venu, il a changé quoi Les faux types du monde, tous les faux types guinéens se retrouvent aujourd'hui à Conakry. Des sud américains narcos aujourd'hui se retrouvent à Conakry aujourd'hui. Le bandit aujourd'hui, après avoir fait une année et demie. Oui, il a fait quoi Les élections, on ne parle même pas. Il est contre les politiques. Que non, je suis contre Mamadi, pourquoi Il faut que je te montre qui est Mamadi. Pourquoi je ne peux pas l'aimer Moi, si j'étais... Peut-être que toi, c'est la première fois de me voir faire des vidéos. Je vais te montrer ton Mamadi. Ce n'est pas ici que j'ai vu Mamadi. Moi, j'ai vu Mamadi. Mamadi, son boss, c'était le président Fakonde. C'est bel et bien moi, le général 5 étoiles. C'est moi, c'est Mamadi Doumbouya qui est derrière moi ici. C'est votre Mamadi qui est là. C'est pourquoi je ne peux pas l'aimer. C'est pourquoi je ne peux pas l'aimer. Ce n'est qu'un bandit. Ce n'est pas lui qui a fait le président Fakonde. Les forces spéciales. Aujourd'hui, les forces spéciales ont été créées pour défendre la Guinée contre l'attaque terroriste. Mais regardez aujourd'hui, les 400 premiers éléments des forces spéciales, c'est qu'il a fait du groupe. Après avoir utilisé ces gens-là, pour son coup d'État, il les a détruits. Beaucoup sont morts. Kouyate est mort, Diané est mort, Et Kabine Traoré est mort, Souma est mort, tant d'autres, beaucoup de disparus, beaucoup sont en fuite. Comment moi d'aimer Mamadi Doumbouya. Je suis maudit de d'aimer ce, ce bandit-là, ce criminel, ce traite. Moi je vous ai dit, si c'était affaire d'intérêt depuis longtemps, si c'était de la démagogie, -là, moi je n'ai jamais vu le pré... Je me suis jamais assis avec le président Fakonde. Je l'ai vu pendant les campagnes à Conakry. Il est passé court, à côté de moi. Mais on ne s'est jamais assis pour, pour parler. Voilà. Donc si j'étais un opportuniste comme certains, moi j'ai échangé avec Mamadi ce jour-là. J'ai échangé bien avec lui. Les gens lui fuyaient, mais moi, avoir peur de lui, pourquoi Moi je dis là avec ses bosses. Donc me dire que d'aimer de, de, de Mamadi. Je vais l'aimer sur quoi Sur quelle base je te répète, 14 000 personnes à la retraite, s'il avait pris au moins, autant, est-ce que moi, je serais là aujourd'hui pour parler S'il avait pris 15 000 personnes à la fonction publique, est-ce que moi, créer de l'emploi, est-ce que j'allais ouvrir ma bouche pour dire, il a mis 14 000 personnes à la retraite Est-ce que j'allais dire cela La crise politique qui est là aujourd'hui, les Fonike Mange consorts, ce n'est pas lui qui disait, oh non, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Pourquoi Fonike Mange est en prison aujourd'hui pourquoi Ibrahim Diallo est en prison Pourquoi Sako a été arrêté encore hier On fait tout ça pour les mettre sur contrôle judiciaire comme les faux Alors, pourquoi je vais aimer Pourquoi il est venu déranger le président Alpha Condé? Qu'est-ce qu'il a changé C'est ça la question. Gianni Alpha était en train de poser ça. La question là, hier ou avant-hier. Les mêmes questions, Gianni Alpha était en train de dire. Mais c'est la question qu'il faut se poser. Quand tu viens, tu fais le coup d'État à quelqu'un. Tu dis non, il n'était pas bon, c'est ce qu'il faisait mais toi, tu es en train de faire pire. Les critiques, c'est bon. Ça fait changer les choses. Mais qu'est-ce que lui, il a pu changer Où est El là aujourd'hui Vous oubliez que El Ayseloudal a fait des tournées pour lui, à l'international, pour le soutenir, les Cidias-là. Mais où sont ces gens aujourd'hui Mamadi a fait quoi de mieux que le président Fakonde? Dites-nous. C'est ça la question. 11 ans, le, le prix du sac de riz, ça n'a pas varié, c'était entre les 200 et quelques. Le ravitaillement des militaires. Demandez les militaires aujourd'hui. Galère qui est sur eux aujourd'hui. Il a promis, il est venu faire de la propagande. L'inflation aujourd'hui, on ne parle pas. Vous allez me dire d'aimer ce bandit-là pourquoi À part la démagogie, la propagande, qu'est-ce que ce bandit a apporté Dites-nous. Non, tu es contre Mamadi Hein Laissez les gens l'insulter. Ils vont insulter moi, je ne vais pas les répondre. Quand je finis, je les bloque. à casser Mandela, il faut... Il faut, il faut... C'est ça, ça la différence. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est terre à terre. Dans un français facile, les gens comprennent. Mais ils n'ont qu'à dire le contraire. Mamadi est venu la changer quoi Mais si vous voyez qu'ils insultent, c'est que ça, c'est l'esprit de faire ça. C'est parce que oui, ils ne peuvent pas dire le contraire. Au lieu de dire... Je suis contre, je suis contre, Mamadi. Je, je dois être contre même. Si j'étais armé depuis longtemps, à faire de Mamadi, c'était fini. Mamadi n'est qu'un traite. Mamadi a fait le coup d'État, oui, à cause de la drogue. Les narcos aujourd'hui sont à côté de lui. Ses amis narcos l'entourent aujourd'hui. Des vauriens de Tonovid l'entourent aujourd'hui. Est-ce que ces gens-là doivent être où ils sont aujourd'hui Les Papa Fofana, les Amara Kamarala, les Ousmane Dumbuya, ces gens pareils, est-ce qu'ils doivent occuper ces postes-là Ils ont quel diplôme Ils ont quel savoir-faire On prend des tonneaux vides, on les met là. Le désordre. L'administration. À part jeu, à part démagogie. Voilà. Non bon, Regardez-moi, un, un, un qui dit que, que tu n'as pas arrêté de parler tu n'as pas d'armes commun, tu n'as que tes papiers que tu peux souvent aller en Guinée c'est ça vos mentalités bidons là toi croyais je sais pas où, où qui font moi à partir de ci ce que j'apporte les secrets les trucs que nous nous dévoilons les dénonciations sans nous beaucoup de militaires seraient morts aujourd'hui Ils est il n'y a mais Yeri, Alia Ali a n'a simplement n'arrange de talabare mais il est flanké mais il a Si moi j'avais les armes comme lui, au moins moi m'en est muradundo parce que autant peut-être on a élargi ce qu'on a fait au Cameroun, au dégagement, sur le haut la main au fond Vous avez vu ce qui s'est passé à, à Sigiri 50, 50 bœufs. Élargi ce qu'on a, il est parti avec plus de 60 personnes. Tant qu'on a cru Koya pour aller là-bas à Sigiri. Et on dit aux gens de ne pas égorger les bœufs avant que lui n'arrive à Sigiri. Ils ont fait croire aux imams que non, c'est pour faire des prières pour le pays, pour Sigiri. Mais lorsque Elay Seguna est arrivé, c'est devenu de la politique, la propagande. Beaucoup d'imams sont même partis. Mais ça, là, ils ne vont pas vous dire. Beaucoup d'imams ont quitté. Parce qu'eux, ils disent que quand c'est la Guinée, il n'y a pas de problème. Des prières en général pour le pays. Mais vous ne pouvez pas venir nous dire de faire des prières pour Mamadi Doumbouya. Autant que dans ou Bandibé. Hein? si c'est des prières, ce qui est bon pour le pays. Là, il n'y a pas de problème. C'est comme en 2010. Mais vous ne pouvez pas faire de la propagande. Venez, on va faire des prières pour le pays. Tout ça, c'est bon. Mais vous ne pouvez pas venir, ou à de faire des prières pour le bandit, pour Mamadi Doumbouya, mais il faudra, il enfanté, à Mao Colonto, à Hein Donc, comprenez cela. Non, mon frère Souma, il faut regarder Yabi, parce que et Fait l'ERND, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les journalistes n'osent même pas parler. Sori Yati et falama. ils sont venus attaquer. Toi, tu dis de partir en Guinée. Ma maison a été attaquée ici. Et si allez ouvrir la porte. Quand tu as en na lore suis en Kolo. Quand tu as en train, je mini un Ah, mini, mini. en train de faire un peu. cousin. Il a de Donc, il en train de faire. de Il a de Voilà. Il de parler Il de moi, Charles Il pas a que gens de parler de moi là, Il qui est leur ministre là, Il est venu ici, Il a eu peur de moi et Ram mosquée. Queens, il a refusé de nous voir. Il s'est caché ici. Donc, on t'a ramené à Nantana. Parce que Charles Wright a dit devant tout le monde. Hein Charles Wright a dit devant tout le monde. Oui. Abula Kale Kamara, oui, tu as raison. Un an de Mamadi Doumbouya est plus que onze ans du président Fakonde, oui. Hôpital Donkanaranaki. Ibabanan Atirmeni. C'est ton père qui a construit ça. Oui, Mamadina a contrat signé. La route nationale, Mamadina a Tous les chantiers-là, Mamadina mineur Asigaraba. à 11, 11 ans de Mamadina là c'est bon. En mettant 14, 14 000 personnes, 14 000, la guinée dit. et Doko, c'est bon. En a bangé, graffé, tout ça, c'est bon. PME aux arrêts, c'est bon. En a sorti, ma c'est bon. Autant dougoulé, parce que autant nous sommes la propagande la au dormène béré on envoie les artistes et cachetongo et raba et so eira au dormène on ne que les Pro, propagande il ya au moussé On a bêtise ya kwe. non non non mon frère il faut même pas répondre à ces brebis galeux là mais on a et tout situation à qui on arrête oui ça va crise politique il a résolu quel problème L'affaire de drogue était là. Avant le voyage du président Fakonde, l'affaire de drogue, il et Kaba qui a été extradé du Mali. Pourquoi on ne parle pas de Mamadi Kaba Mamadi Kaba qui a été extradé du Mali, dans l'affaire de drogue, il était à la maison centrale. ils ont voulu attaquer la maison centrale. Heureusement que quelqu'un nous a filtré l'info, on a parlé, les balas, ils ont eu peur ce jour, la nuit, ils ont encerclé le palais. On avait dit ça ici. Mais les jours qui ont suivi, ils ont amené Mamadi à l'hôpital, ils l'ont fait évader. Ils l'ont fait évader, ils ont fait évader Mamadi Kaba, Omouna Parce que les narcos savaient qu'ils allaient tomber. Et colon et Biramane. Nanara et Djikou de taraba. Mais comment maman dit nous là toi tu es avec président Fakonde. Naga mou fa. So, pourquoi amaf la président Fakonde be? Ah dit amoufa dit amoufa. uh -huh. Vous avez vu Charles Wright à Kanka, Que la Birimbe. Que le problème n'était pas le président Fakonde. Et tambè Dougoulanan Megeira. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Vous avez oublié de ce jour de Charles Wright à Kankan, Il n'a pas dit haut et fort que le problème n'est pas le président Fakonde. Bandier bref, mais rêve Drogmatier. Si le problème n'était pas le président Fakonde, si c'est bien nous Le problème nous Mais c'est ma musique le président Fakonde. tout. il faut la Des narcos font le coup d'état. Bandier. Autant va de ressources. a pourquoi je suis compte. Ou est moubé, Maman dit, bah là, il s'est changé. La Guinée. Torogoto. Non, elle est a été gros. Ah y a des Bon, regardez encore un bête qui est là. Là, ça Parce que tous les frustrés qu'au troisième mandat, Paul Kagame est en mandat. Le présent, ici, là, moi, je pensais que vous allez parler du bilan. Troisième mandat, vous allez parler du bilan. Parler de Kaleta, parler de Swapeti, parler de la route nationale. Mamadou Tofa, il est sorti pour signer quel contrat ça dit Dougoulaya au troisième mandat. Troisième mandat, Wayanara. Parlez du bilan. Parlez du bilan. Les réformes. La Guinée m'a dit. Les images sont là-bas. Mourabori. Avant 2010, à nous, Yakos. On peut résumer l'histoire d'un pays en 11 ans. Ça dit Dougoulaya Amara. C'est maintenant que la Guinée est créée. Kobri Bama Mindé. Il ta yati nara Wayama. Il qu'on troisième mandat. Mais il faut parler du bilan. Il faut parler du bilan. En Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts à Djokoï. Mais regardez aujourd'hui, le camp de Gbabo, des blé-goudés et consorts. Il, il n'encourage pas à faire le coup d'État. Moi, je vous ai dit ici, ma tête a coupé. Maman dit mon coup d'État, ma drogue a coupé, Parce que le président Fakonde, il allait les arrêter tous. Et pire, tous les officiers narcos, les Idiamines. Mais demandez les gens, la connexion entre Mamadi Doumbouya et Idi Amin. Connexion Far Bala Samoura, Amara, leur connexion. C'était tous des officiers, complices des narcos. Et tannan, les côté Inato, Amara, le Vaurien aujourd'hui, il est, il est, je ne sais pas, euh, directeur. Comment on appelle ça Oui. Directeur de cabinet. Ou secrétaire à la présence. L'autre aussi, Bala, chef d'état-major de la gendarmerie. Pourquoi tous ces vauriens là devant les 42 généraux Si c'était le coup d'état de l'armée, comme Mamadi a dit, que l'armée l'a fédérée. a fédéré. parce que l'armée, Moura, non les généraux là, beaucoup ont été des peureux quoi, beaucoup bandits fa ont été a ma C'est comme ça, la classe politique ne doit pas se laisser faire par ces bandits là. C'est pourquoi les gens sont là aujourd'hui, ils ne veulent pas entendre parler UFDG, RPG. Regardez-moi mes vidéos. Moi, autant Kaka, Quand il y a eu le coup d'État, allez-y, regardez mes vidéos. La première semaine, j'ai dit aux gens, si je dis le nom de Elaceloudalè, mal de Elaceloudalè, j'ai dit, dites tout ce que vous voulez. Allez-y, il y a très longtemps, parce que qu'un doronné, j'ai analysé la situation. J'ai contacté des gens. J'ai cherché à savoir certaines choses. J'ai cherché à connaître qu'est-ce qui a motivé Mamadi Doumbouya à faire ce coup d'État. Et quand j'ai fait mes enquêtes maintenant, j'ai compris l'affaire de drogue et vous étiez tous au courant de ça avant le voyage du président Alpha Condé pour la Turquie. Les Moussa Moïse là, c'est pourquoi il est Débalangue, ancien directeur de la DCI. Mais fala Robert, j'ai dit à la non de Mali à la baran non de Mali akbera. Aujourd'hui, le président Fakonde parle. Il y a eu des mensonges ici. Que non, c'est le coup d'état du président Fakonde. Araba fe biri nyarole. Président Fakonde, maintenant, on a fait cela. Ega wule tana, ega ridho na birafé. Membara falawo be. Jibandi no kelna. Ngeri biri ndomuiya supporters au regretter mane. Wa kumbi mane. Kamba ndi naram barakana. Abakar suma. C'est pourquoi ils sont contre lui. Le président Fakonde d'abord. Benaras ga Turquie, Il y avait des audits. Il a fait venir des étrangers. C'est-à-dire, tous les ministres qui volaient, s'il n'y avait pas le coup d'État le dimanche, la semaine qui suivait, le lundi, mardi, il allait faire un remaniement. Namouri, c'est pourquoi il a parlé. Tous les namuri là allaient partir. Tous les Namouri allaient partir. Donc c'est pourquoi Idiamine, nous Namouri, ils ont vite poussé Dumbuya. Ah, il faut aller à l'acte. Il faut aller à l'acte. Il faut aller à l'acte. Il faut aller à l'acte. Il faut aller à Il faut aller à l'acte. Il faut des vauriens comme ça. Donc le type a fait son coup d'état pour ça. Et aujourd'hui, pour rester, il a le soutien de la France. Parce que, n'oubliez pas, ils ont eu le soutien de, de ces gens-là qui étaient opposés au présent Fakonde. Vous avez vu des mercenaires Ils ont envoyé des mercenaires et après, on nous dit, non, c'est le coup d'État de l'armée. C'est l'armée guinéenne Voici comment ils ont eu. Sadiba, le camp de Kindia. Dis-moi, ma gros fait, Les enfants voulaient descendre à Kindia. De Kindia à Conakry. Sadiba, c'est lui qui était là-bas. C'est la récompense de Sadiba, chef d'État-major. Mais pour eux, on peut comprendre. Et bébé, on les a tous trompés. Beaucoup de commandants, officiers malinqués. Parce que... Eux, ils n'étaient pas au courant de l'affaire des drogues. On les a fait savoir que le président est en Turquie, que le président Alpha Condé est condamné, qu'il ne fera même pas trois mois. Ils ont profité du repos du président Alpha Condé pour intoxiquer beaucoup d'officiers malinqués pour leur dire voilà, le président Alpha Condé, on a appris qu'il est condamné, il n'a que 90 jours, qu'il ne fera pas trois mois. Que si on ne s'organise pas pour prendre le, le pouvoir, s'il meurt, on va sortir des perdants. Voici comment ils ont fait leur coup d'état. Voici comment ils ont anarqué beaucoup d'officiers. Si vous voyez que les jeunes qu'ils ont éliminés, d'abord ils ont les forces spéciales, trois jours ils ont pris leur téléphone. Mamadi Doumbouya le jour de l'attaque, il les a mentir que la présence est attaquée. Je vous dis, ils ont mentir que la présence est attaquée. Et voici comment ils ont manipulé les enfants. Il avait déjà préparé un petit groupe à lui, qui était déjà préparé. Oui, c'était un coup d'État. Mais le reste, eux, on les a dit que non, c'est d'autres qui attaquaient la présence. Et quand ils, ont, ils sont rentrés, d'abord, ça a été facile même. D'abord, le président ne s'attendait même pas que c'est Mamadou Doumbouya qui était en train de faire le coup. C'est pourquoi je vous dis là, la, la trahison, c'est tellement énorme. Si le président Alfa qu savait que Mamadi Dumbuya était en train de faire un coup, soit il allait être dans le bunker, le groupe de Bata qui est venu, ils allaient finir avec ces bandits-là. Mais avec la complicité du traître Namuri. Mutanga Fa, Mougan, dit bandit Rafa, ou voulez Fari, dit bandit, dit narco, Moutanga Rafa, Kodankana, Moutanga Fora. Fa, Fisanabe. Nabe. Fisanabe. Fisa Mamadi Dumbuya soutient. Ara, ou l'émoi, si c'était pour la démocratie, messieurs Marcelu Nafarito, Sidi si c'était pour la démocratie, nous sommes affolés que mangé Ne vous posez pas ces questions. Si c'était pour la démocratie, messieurs Yibandie, il est en train de retarder. Transition brabo et mondouiti. Aujourd'hui, les banques, la Banque mondiale, institution. Même si les intellectuels ont montré des projets aujourd'hui, mais il y a un financement. Tant que Yibandie nana, Dieu ou Amadagina Aujourd'hui, les caisses sont vides. C'est ce que je veux dire. Et je veux dire que les Romains, On ne pas soutenir ces bandits. Autant de développer ma démagogie. Propagande. Je veux je je je je 50 000, 100 000, 200 000 filles. Mais ils ont compris. Les gens sont fatigués. Même passe pour se connecter. C'est tout un problème aujourd'hui en Guinée. C'est le dernier pays de la sous-région. Misère. Regardez autant du président Fakonde. Il dit mais Thomas, simple directeur. auto 15 millions, 20 millions en aïra. Le port de Conakry était moins cher. C'est le port qui rendait ça. Au mais il y à nous 1000 dollars sont en nakki, 500 dollars, 500 ou 400 euros ara sa ba a des à dédoné. Na no maraba de barafa. Et dépenses dépenses Afa fanaki. OK les étudiants, voilà pécule augmenté. Les militaires, je vous donne 100% pour Katanga Lumeni. 100%. Na 100% Parce qu'il y avait de l'argent dans les caisses, il n'a donné que 25%. Ah ouais, les militaires jusqu'à présent. Les murmures sont dans les camps. C'est pourquoi Sadiba était sorti pour faire la tournée. Lui aussi, il a profité pour dire aux gens, non, calmez-vous. Hé, hey, Amoul go Ça devient pire. Les enseignants contractuels. Ils ont payé que un mois. Maintenant, encore, c'est devenu six mois. Ils ne peuvent pas. Dépense, non, ça fait à Boré Fari. Dépenses sur dépense. Mbarafra, démagogie. Et nanantou na Démagogie. Présent, va hé demandez, mon économie. On a connu Ebola ici, mon économie nous fait. On a connu les manifestations, mon économie nous fait. Parce que c'est un pouvoir civil. Ce pouvoir civil, c'est ça la différence. Je oh, m'a dit, il moyen. a une propagande voyenne. Regardez, eh, Ousmane Gawal, même Union européenne, il m'a reçu. Même les ambassadeurs, ils n'ont pas été accrédités d'abord. Ousmane Gawal, ça se tournait en France, quoi, aller en Belgique console. Et moi, à ils n'ont pas reçu. Et si vous êtes dans les pays européens, quand ils viennent ici, est-ce que vous avez vu Charles Maison Blanche, ou bien des accords avec ici? Non, est -ce a, ils c'est les Nations Unies, Biring Benanaki. Invitation, la Guinée nayama. La Guinée est toujours dans les Nations Unies. Mais est-ce qu'ils ont été reçus par le gouvernement américain? Le Sénat ici. Non. Non. Nations Unies, inayama, y a et nous fera réunion de serre. Nous avons fait une réunion de serre. Nous avons fait une Na de serre. Nous be fait une réunion de serre. Nous avons fait une Et nous serre. Et nous m'envoyons de Et nous exclons de serre. Et nous m'envoyons Donc, euh, arrêtez un peu. quoi. Je vous dis, c'est tout. Donc, euh, merci la famille. A Mandela, je vous ai dit, ne répondez pas à ces gens. Le général est trop fort pour eux. Maintenant, les petits communicants de Siaka, Bari. Je vous ai dit, j'ai un j'ai un respect pour Sia Kabari. Depuis qu'il a quitté le gouvernement, il n'a pas manqué de respect au président Fakonde. Mais il y a des farfelures communiquant de Sia Vous allez faire. Quand je vais démonter Sia il va avoir la poisse pour le reste de sa vie. Voilà. Parce que vous ne représentez. Vous n'êtes rien du tout. Vous ne nous arrivez même pas au chevilles. Sia là, si quelqu'un a fait de Sia ce qu'il est, c'est qu le président Fakonde. Grâce à lui, il a été ministre ici, il a été connu. C'est seulement en Guinée qu'on voit un ancien ministre après l'avoir mis à la porte qu'il devient eh, président de parti. C'est seulement en Guinée qu'on voit ça. Ce genre de bêtises. Les présidents de Fakoné, il y a longtemps, eux, ils se sont battus comme leader. Voilà. Et là, celui là lui, il est venu, il a intégré dans un autre parti. Mais c'est seulement en Guinée, vous voyez des anciens ministres directs quand il gagne un peu seulement, paf, moi aussi je vais créer. Donc j'ai un peu de respect. Je ne vais pas vous dire les gens qui m'ont appelé pour le cas de Siakabari. Ça, c'est juste un avertissement. Vous les petits là. Sinon, le jour que je vais finir, je fais. Moi, quand je commence, je n'arrête pas. Quand je commence, je n'arrête pas. Si vous voulez soutenir Mamadi Doumbouya, moi je n'ai rien à foutre. Mais vous n'allez pas être des communicants de Siakabari, venir ici, parler des de bêtises. Voilà. Donc. Euh, ça, c'était juste un avertissement hein, où je tape Mamadi, c'est pas Sacabarille, je ne peux pas taper. Je ne vais pas rentrer dans ce lien avec les Mamadi. Je ne vais pas rentrer dans les détails comment il a démissionné et avant le coup d'État, tous ces trucs-là. Donc, euh, moi, je mets ça de côté à cause des bonnes personnes qui m'ont parlé. Mais si vous voulez que prochainement, je viens ici, j'expose votre Sakabaril. des gens comme ça, même pour... D'abord, il faut le dire, de tout faire pour chercher à être des chefs de quartier d'abord ou même des maires. Mais pour dire la présence là, ça c'est utopique pour eux. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, comme j'ai parlé le cas de Fayah Minimono, où c'est j'ai cité le nom de Sakabari. vous venez, eh, non, non, il non, ne faut pas toucher à ça. Il est mieux que Sakabari. Et Sakabari est mieux que Fayah Minimono. On a vu Faya ici aux élections. Lui au moins, il était bien classé. Donc arrêtez ici, pour vous là. Merci à tout le monde. Merci à Bib Marwan Piano. Merci à vous. Merci à de Junior de, ça c'est ton affaire. Va demander à ton papa si le troisième mandat là, si c'est si c'est si un crime, si tu as le courant aujourd'hui, l'électricité là, c'est ça. Si la route nationale, tu as ça là, c'est ça, c'est le troisième mandat. Si tu as les réformes aujourd'hui, guichet unique, fibre optique, c'est le troisième mandat. Si dans toutes les préfectures aujourd'hui, les grandes préfectures sont bitumées aujourd'hui, les bâtiments administratifs, commissariat, mairie, eh, gouvernorat si tout ça là, ça a été fait là, c'est le troisième mandat. Au lieu de venir vous asseoir, des conneries, troisième mandat, troisième mandat. Israël aujourd'hui là, Benjamin Netanyahu, il n'est pas revenu. Venez vous flanquer. Quoi. Moi je parle de bilan. Bah, je ne vais pas venir m'asseoir ici. Mamadi Dumbuyal, au lieu de parler de ça, et celui qui a fait le coup d'État. Qui est assis aujourd'hui, qui est en train de faire taire les gens. Mais parlez de lui. Au lieu de parler du président Fakonde, le président Fakonde, mais parlez de lui. Est-ce que quand le président Fakonde est venu, il a dit -A -Conte que c'est Lansana Comté qui nous a mis en retard Il a fait premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat. C'est vous qui souffrez. Le président Fakonde, d'ailleurs même, il a, ono... il a, il a honoré l'autre, Lansana Raconte. Donc arrêtez un peu vos conneries là. Est-ce que le président Fakonde, lui, s'est mis là, OK, comme les bandits sont en train de faire, pour dire, eh, on va juger Seloudalé. On va juger tous les anciens. C'est vous encore qui allez dire Oh non, c'est règlement de compte. Mais le président Fakone n'a même pas régradé. Il a pu faire qu'à l'État soit petit Almaria, la route nationale. nous on parle de ça. Tout, tout c'est bien là. Mais s'il venait, nous parler seulement de justice. c'est Seloudalé, voilà, les chemins de fer, rails, paf, vous allez dire Oh non, c'est règlement de compte parce que c'est un opposant. Ok, les même chose. Les couillatés, vous allez dire Non, c'est des règlements de compte. Mais le président Fakonde, quand il y a ton programme, si tu sais que tu es capable de faire quelque chose, tu n'as même pas le temps de ces futilités. Hein Ce sont des futilités. Vous regardez aujourd'hui, Bimbuya. Il, il se sert de la justice pour, pour vous endormir. Et je vous pose la question de réfléchir un peu. La vie avant le 5 septembre est maintenant. La vie avant le 5 septembre est maintenant. Quel changement positif il a apporté on avait dit la justice sera la boussole. Ça fait 10 mois, les gens sont en prison. Il n'y a pas de jugement. Ali Touré est sorti devant tout le monde, devant la téléco, docteur Kassoury. D'abord, il a calomnié docteur Kassori, qu'il est propriétaire d'une banque ici aux États-Unis, qu'il a détourné 46 millions, qu'il est actionnaire chez qu'il a des parcs à auto. Après 10 mois, tout ça, c'est faux. Quelque chose qu'il a créé dans l'intérêt des Guinéens, Mamri, comme Agnès là, Aujourd'hui, c'est le budget de Mamrie qui n'a rien à voir avec son département. La primature, on vient s'asseoir encore, que non, c'est le budget de Mamri. Un département qui ne gère même pas. D'abord, il a travaillé sa tête pour ça.